On m'a connexion, mon fan, parce que, storm bel et bel et nana, béi qui, tu n'es qu'on a tout n'y donc, ça euh, pertible, hein. Mais, n'a maniama, et puis, ratatoué, fanga fait rire maligné, là. Toujours, on, fardé, a créé, nan, falla, dé, ou, gakri, d'arri. Agnacam, la a Mais pas ma qui est celle il na? il a Il a longue journée. Moi, il a mais tout, on a fait un pour Et les partis politiques, ne et Il Faut que je gueule, m'oublier ta gueule, m'oublier ta gueule, m'oublier ta Je m'oublier ta Je En CNRD, femme à l'air n'est la Guinée, la Rafine en fallait, et la Mouna menine qui est en a qui et tout ça, moi, maignon, oui, femme à justice n'a retablé de la Guinée, mais n'a pas fini de rab. Fakira. La Guinée qui défendait sa main. Quand on a mis à tes sa maté, mais il n'a pas fini ministre, à barfindi directeur, à m'bataquer de l'Okri. Mouille à tes sa maté mende, qu'on a dit. Quand on a enfin si dit de on a affaire, on traité de même pied d'égalité. C'est pourquoi, on a le soto, si on a soto, on a la femme. même. Tout On a On des rien comprennent pas à C'est clair car ne pas la ke, a c'est si si que Nana, na faut ibe, à l'e-bê. Rina Botarabara, Nana Bouyomane. C'est ce que je veux dire. pas veux dire, je veux dire, je je la mer la la contre n'a la il y la a la la je ne sais pas si fait Je fait Je Mais je fait Je ne pas Ma, ma communauté mon ma femme. N'est-ce que l'homme est Donc, il n'est là, fait est là, il est là, il communauté qui a est mais il est là, là, non nananfa. enfant. non filha, non enfant. Parce que je suis un enfant. Je un un un kelmanana na fera il faut alors alfabade et il y a plus de combien meriheri far est-ce que l'imam yirene reid lama la légitimité mundou na yi qui va toi et ton faux clan là de regrouper les imams de dire aux forces vives d'arrêter na légitimité mundou na yi Intégrité Mundun qui nous prouve ici que tu dois réunir les, les choses pour te donner du temps n'est-ce pas alors que nous étirer nous réfarder et on vidéo dans ça tout de suite Kaliri Imam Yami la Amir na na a bafi. na la qui pas une élection, mais élection. Tu as fait une élection. Tu as fait pas fait De na ma. Na ma. Kono. donc na le 5 septembre. Il m'a imam il m'a dit, il m'a il m'a dit, il m'a dit, m'a m'a dit, il m'a dit, m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a c'est Ceremonie C'est je imam. Je suis un imam. Je suis un imam. Je nyagira. Mo imam. Je suis un imam. Je suis un Ka Je suis ka il politique là-bas, mais ne on a ne fait fait ne a ne c'est euh, euh, faute d'état et de manipuler le secouba konati. Non, n'y pas faire ça. faire ça. Il n'y Mais n'en n'y le gouvernement gouvernement. Davis n'a pas été le seul responsable. Hein? Il y a eu beaucoup même qui donnaient des ordres égaux. Et tous doivent comparaître la part. On a rancuné. Il a piqué, ou la Guinée, non, non, ni si y a là, y a parce que il diamine, il Là, ça n'a et comme on a l'ambiance. Comment il fait là Tout sangaré, kirdi, les casseries, Ego. go. Ou un Il Wallah, quand on a faut faire un coup d'état. Terminé. Où est la Kishineh Il y a Burkina. Burkina, coup d'état. Narago. go. A Burkina. Et je vois des gens, on parle du Sénégal, mais attends. Il faut arrêter le problème du Sénégal. Le Sénégal est très loin de nous. Dans et sur plusieurs domaines. Sénégal, population un menteur criminel vient comme ça là. Et puis, si ce n'est pas des tueries, ils viennent vous coloniser tout en effrayant la population, l'intimidant des fausses armes, parce que y a des armes qui ont eu la guerre créée contre d'autres pays. Oui. Il y a des à côté, mais il fait a Je ne sais pas c'est tout, mais il y a Je vois que les gens ont eu la maçon. la guerre. Ah qu'on a humilié mon frère ici. Eh, aux États-Unis ici, c'est... na ne sais pas même avoir le visa pour être ici. aux unis Je ne pense pas. Alors vidéo tourne en cercle ma compte mon frère ici là ça veut dire quoi ça anglais n'a pas cherché à comprendre ou trouver quelqu'un n'a rien interprété ma bafeira dit dit n'a fait la pharmacolo c'est quoi ça va travailler je gars ça dort coula ma tiki kankan faire ça oui quand même non au moins non mais qui ne foudegéde Réwa m'a dit, te fait, il n'a qu'à te donner de l'argent, tu rejoins ta pauvre famille, les aider. C'est pas pour s'asseoir et contente. Non. Mais je dis, m'a la n'a rien la Guinée de Ici, aux États-Unis, faites beaucoup d'attention aux Guinéens ici. Arme fait baisser il suffit seulement, n'est-ce pas, avoir la résidence. Tiens, une homme. Femme. Adresse Fénard. Fanga Sarah. E. E. S. Alors, Un. éviter de loger avec des Guinéens malhonnêtes ici, là. Oui. Parce qu'ils sont affamés. Et ben au tour, il y a Maintenant. Il suffit seulement de tendre 10 000 dollars à, à sacrifier. Ok, là. Quand il y okay. a eu un bang, il y a eu Tu n'as rien eu mis de côté. C'est bon. Il suffit seulement d'être libre. C'est ce qui est important. Il faut que l'Amérique Tout est possible. Ok. Il y a eu un défense là-bas, je ne sais pas si de passage, non, ce pas ici Non, non, non Et puis contrôle Unité, mais je pas ma tout le je Terminé Il a pouf C'est ça ici aux états unis faut jamais attendre que quelqu'un qui me ici tout est possible aux États-Unis. Il y a tout ici. Je vous en prie, mes frères, qui. Où a ce qu'il faut être remettre avec un Guinéen ici? Le plus malhonnête, méchant ici, c'est le Guinéens ici. C'est rare. Mais donc, il y a un Oui, très facile. On va s'entraider ici, là. On a été là-bas, au a fait la fatah. Aïe, on a dit, dit, a dit, on a dit, on La a dit, c'est une fierté pour vous de voir les Guinéens en train de souffrir quotidiennement. Ça veut dire quoi Non. Parce que les Guinée, il n'est pas crédible. Même si je suis entouré. Crédibilité, je crains. Je suis un lecteur. Je un un Ça, c'est... Il y aura encore un autre coup, c'est tout. Attinga a motivé facilement. Qu'on a galassé ça, les honneurs en Algérie, depuis France, n'aura indépendance auto avec les Gouloua. Ça n'est parce que aujourd'hui, on a beaucoup de A les honneurs étrangers dans la s'arrivent, la Guinée s'ouvre d'or et attire nana. Oh femme nana, qu'on y a ça veut dire quoi? Kerenanaki. Kaleyamato, aujourd'hui, plus de 500 personnes jeunes recrutées de la Haute-Guinée. Pour faire quoi mama dit pour faire quoi Dépasser une étude. Il y en a même qui ne peuvent même pas écrire leur nom. nous vena aux Guinée a ouhi gadangine modele c'est qu'on a faire la même chose pour faire échouer son frère ana non fallait ana fanga naraba qu'est-ce que vous voulez C'est pour récupérer la Guinée ou la basse Guinée ou mon nom la basse Guinée récupérer des basse Guinée diar ou nom. c'est parce que on a mama ya de ça ça on veut la bascote bascote détirée et d'un est vraiment manipulé à gêne tiré non Il fallait faire la même chose. Je ne qui qui et n'a pas ce ce fait qu'on a fait, c'est non les hommes qui ont fait ce fait, ce qu'ils ont fait, c'est wo c'est que les je suis un homme qui est un homme qui non un homme qui est qui est un homme qui est un homme un qui est un a qui est un homme qui est un homme qui fait un homme qui est un homme qui est je ne voulais pas dire lo, le nom du de, de, de, de, de, de, de jeune, mais Damaro n'a J'ai vu la vidéo hier en train de circuler. Il l'a bien fait. Fatara. Il a raison d'attaquer Mamadi. Mamadi, c'est un grand méchant criminel. Je le supporte. Maman a l'incrément, Il a son programme, j'ai mon programme. Mais je Mamadi fait à Fattara. Où well, est le problème Fouillante d'orbe, mouna Waldeyati. Tu attaques le jeune, il a filmé, mais pourquoi Il est ton frère. C'est comme Sall avec sa grosse tête là. Tu tues son coffre. Pourquoi à cause de quoi Tu vas le regretter au Sénégal. Maudit comme ça, la fouillante. C'est la canne. maintenant, il a C'est Son coffre, c'est une référence pour la jeunesse sénégalaise. Tu veux éliminer le gars Tu as fait 12 ans de pouvoir, quitte là-bas, il m'a Siga Manipulation. le jeune n'a jamais dit qu'il n'aime pas les français il n'a jamais dit ça qu'il est fin prêt à négocier avec n'importe quelle nation mais où est le problème il a, sa fa... il a sa façon de négocier il faut que le Sénégal gagne ou la Guinée gagne c'est ça c'est le seul problème qu'on a dans les pays francophonies. façon de négociation Comment négocier? Comment il faut qu'il faut négocier? Il y a la pauvreté partout en Afrique de l'Ouest, surtout les francophonies. Il faut qu'on accepte la vérité, mon frère. Makissal, Wenalouna, Sénégalais est en ligne, contre Il s'est opposé contre un troisième mandat de droite. Et pourquoi lui il cherche à briguer un troisième mandat, manipuler la justice? Mais attends, Wenalouna. Parlons de la Guinée. Mamadi, c'est un criminel niais. Il s'est il fait entourer par ses parents. Il pense que c'est ça. Non. Et c'est une honte même qu'un gouvernement attaque un activiste. Celui qui est là à gérer, c'est-à-dire toute une nation, plus de 13 millions, 15 millions, millions s'intéressent, sa à, à, à un simple activiste. Ça c'est responsable. Oh God Mon frère c'est fini. Il a envie aux états unis Je ne en fait ça Donc, Damaro, ce sont que je Mais, je me et que Il Il Il moi net c'est quoi être ici ça peut être faux ça pas être quoi non aux états mais Washington à Virginia, à euh, euh, euh, New York, City, Pennsylvania, à moins que Imane, mais dans les, dans les grandes villes, c'est très cher, c'est comme à Hanolulu. Hanolulu, un appartement, c'est à 4 à 5 000 dollars par mois. Okay? Mais attends, qui est là pour ça New York, maintenant, aujourd'hui, un appartement coûte 4 000, 3 000 dollars. Et lorsqu'on était, au moment où nous, on était là-bas, c'est dans les 1 et quelques trois chambres. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Mais qui... qui une femme Amérique pour travailler juste pour la maison. Okay? Et il n'a rien à regretter, c'est un jeune. Et toi, il t'en a d'or, il faut le ségueries. En a C'est tout. It's free country, you don't know. Quand tu as ça, fait un Comment tu as fait. qui crime? Tu Tu as vu le crime? Ça se mange Ne vous inquiétez pas. On a tonangri hurabe mufa muyire tal ko l'américain. Mo wayna ya. On t'a na somo hombora a a ha. Ne gadi benghi, ça la kanema toba. Ikri petila na fera. Aluna et tanafla gafa setongo. Pour qu'aya fil même parce qu'on t'a donné de l'argent pour humilier le petit. Et tu minimum te minna émilier son bien fait. Fatara. Ça se mange là oui. Maintenant, il, faut il y a la Guinée Rafé Falama. Il fallait côté. Maman dit Tangasika Ton Sindé. Mamoube retrouver ma prêt. Parce que pourquoi j'aime le jeune, il n'insulte pas. Je ne l'ai jamais vu en train d'insulter. C'est ce qu'on appelle un homme. Et lui et son frère, Benito, n'insultent pas. Mais il critique, dénonce. J'aime ça. C'est ce qu'on appelle un homme. Malgré que Mouna voit quelqu'un qui. Mais Mouna, si fait des nerfs, on va se retrouver bientôt, un jour. Mais il faut que Mamadi quitte en Guinée. C'est ça la vérité. Ça. Il dort, il, de il, de il, de il de est fouillant, il est en train de se faire. Il va en train de se Il est en fait de se faire. Il est en train de se Je vais, vais, vais m'arrêter là-bas. Bon, tôt. Moi et qui a ma parce que ton nation nation go dégâts de gagner bimbé, mais non, fallait ma dîme et ben amérique ici tamagar ou inara mais bimbe michelin bimara bim parce qu'américain m'a mis au oui. colon africaine farabé trop et yes investigation mona il n'y n'a. un travail. Il faut Donc, il n'y a un de Il faut faire un travail. Il faut Il n'y a un de Il faut Il faut faire un travail. Il Non, Il Il Il Résidence naoui ou wo arme, ça là. Et puis, il y a ça là, concile grand. A tongo, on finit carré n'a rien. C'est easy, easy mais. Donc, even wo ma war barri. Ou ma warrantie. Ou n'a rien fini. Ou ma warrantie. Boris dangereux, il n'a rien. Et non, mais c'est des 100 dollars. E, e, Donc, il faut prévenir tout ça là. Non, il n'y a pas fait au Benaki. Je connais, je sais de quoi je parle. Fuyant faut y boi dans l'Amérique, dans l'Amérique. en m'a dit, je ne sais na Je ne sais pas. Je me pose like, ah, bah, bah, la ra, ighalu, ighalu, be. Be. ah va Adé, mais il y a Il un de tour de na de de de de de tour de de tour de de le petit vaut mieux que toi. Il a encore l'avenir devant lui. Il est encore jeune. Du courage, mes frères. Alors, Hadja Oumou, ils sont wari. Kadet, Kamara, ils sont wari. Naraye est une Alcéni, ils Et qui encore? Mohamed Kolipe. Et vous avez fait un travail. fait un travail. Vous avez fait et non, il n'y a pas de femme, mais il n'y a pas de C'est tout. En fin pas de Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas femme. n'y pas mais il nous déconne man déconne manema. So bangi si il nous nous son il il nous déconnecte, il il nous il bore il bore na na gine ma toro, ma fala de ce que je veux dire à Il finit ici. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, il faut avoir 500. Maintenant, il y a une vérification. Ai C'est quand il y a un problème, il ai faut avoir un problème. Il faut avoir un problème avec la CALEA. Non. Je m'ai dit qu'il y a un recruter 500 personnes à une communauté été dans la CALEA. Pour garantir leur pouvoir. Quelqu'un qui est venu juste pour un petit truc, un petit temps. On peut aller avec tout ça là. On peut aller avec tout ça là. Comment je ne sais pas Je ne sais pas qui pas fait. Je Je foutema. qui a fait. Quand le leader politique frère nous ni dit, il a a dit, il il a a dit, il nan dit, il a dit, il a dit, nan a nan il a dit, il a dit, il a dit, il a il il Nana singe lama défendu. Tomara tinamara, mara namba raba ana raba Na yami lama bala atir den renak wulina na tonya a abala nyefu afrabi. bi wembarqa dial parce que nere kolo et fena ranna et na akui yami na galanaki wulina buma dounia Très grave. Oui, je suis d'accord 100%. Socié il y a aussi un société Bravo, Bravo. 200%. C'est pourquoi mon si bon, il une action il y a une Mais il guère a compte. À 100%. Ceci y a ni Roma en train de ni des choses. Nous sommes en de faire Nous sommes en train de faire des des en faire en de m'a il y c'est eux. Ils y grief, c'est nous. Les rien, c'est nous. Il y a des habitants, c'est nous. Il y a des services de renseignement, c'est nous. Il y a des aides, c'est nous. Le ministre de la Justice, c'est nous. Pourquoi Parce que demain, il y a le ministre de la Justice est là. Moi, je n'étais pas le ministre. Il y a Pourquoi Il y a des y a quoi mais nanana non, a non, non, PDG non, Il non, non, non, non, non, bon non, et non, non, non, non, non, non, non, a non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, contre non, non, non, non, non, te non, non, non, et la non, non, la destruction de la non, non, c'est les il t'a encore à Zéro dans le vide. Nothing. Zéro. Les plus pauvres encore, c'est eux. Il y a éléphant. Quand on est intelligent, on cherche à être hop. Il me mettra ma grande. Va à Tu trouveras tant de jeunes, même une carte d'identité à <rire>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 la mine gracieuse, so e oui. e e e je un contre problème qui est contre contre donc, Damarou n'a pas raffatté. Parce na y a des parce que ont fait pas choses. Il des Il y a des gens Il Il non, non, non, non, non, non, non.